Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous 8 manières, de, euh, 10 manières originales de parler une langue, d'apprendre une langue et de s'éloigner du schéma euh, que vous n'aimez pas beaucoup, le fait d'apprendre et, et qui est peu efficace d'ailleurs, le fait d'apprendre des listes de verbes irréguliers par cœur, le fait d'apprendre avec un livre de grammaire, bref, euh, je vous fais pas toute la liste mais aujourd'hui on va voir d'autres manières de faire. Qui sont évidemment beaucoup plus ludiques et à partir du moment où il euh, y a du plaisir dans votre apprentissage, et eh bien c'est beaucoup plus facile pour tenir sur la durée et euh, de prendre plaisir dans votre apprentissage et d'avoir des résultats rapidement jingle. Juste avant de vous parler de ces 8 manières d'apprendre une langue de manière euh, originale, hors les méthodes traditionnelles, et eh bien je vous rappelle que vous pouvez télécharger le kit de démarrage gratuit qui se trouve juste en dessous de cette vidéo en description ici ou ici si vous ne l'avez pas encore téléchargé pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Alors c'est parti sans plus, sans perdre plus de temps. Euh, voici la première manière d'apprendre euh, de manière euh, non traditionnelle une langue la première chose, vous allez me dire, bah, je le fais peut-être déjà, ou pas encore, c'est tout simplement d'apprendre avec des séries. Alors, comment on fait Je vais rentrer un tout petit peu dans le détail, apprendre avec des séries. Ce qui est génial, moi je trouve que c'est une méthode qui est vraiment, une technique qui est vraiment. Euh, Super. Enfin moi j'adore ça. Je suis pas forcément fan de série, mais je trouve que toute la méthodologie euh, englobe tous les domaines de la langue. Euh, donc ce qui est euh, hyper efficace et qui permet d'optimiser son temps à fond euh, donc là ce que vous pouvez faire c'est euh, donc soit vous faites ça sur netflix d'ailleurs je vous avais fait une autre vidéo que vous avez adoré euh, pour installer une extension qui vous permet d'avoir les traductions etc je vous renvoie à la vidéo euh, donc l'idée c'est d'avoir euh, vos surtout très important l'audio et les sous titres en vo ne faites pas euh, les sous titres ne mettez pas les sous titres en français euh, pour euh, pour une raison très simple, c'est que votre cerveau va directement vers ce qui est le plus simple. Donc ça va vous faire perdre du temps. Ça ne va, euh, va pas être efficace dans votre apprentissage. Donc bref, on va directement mettre les sous-titres en VO. Et ce que vous pouvez faire avec les, sous les, les, euh, les séries, c'est euh, vous avez il y a diverses manières de faire, je vais en citer quelques-unes, c'est vous avez deux phases, vous pouvez apprendre de manière passive c'est à dire que vous allez simplement euh, regarder votre série, lire les sous-titres sans vous poser plus de questions que ça, juste voilà, subir le truc écouter, habituer votre oreille, etc lire un petit peu les sous-titres et euh, ne pas se prendre la tête si on ne comprend pas tout, c'est normal si vous apprenez euh, si vous compreniez tout déjà euh, du jour au lendemain, euh, enfin ou déjà là aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas besoin d'apprendre, donc ne vous blâmez pas si vous ne comprenez pas, c'est ok, vous allez apprendre au fur et à mesure. Deuxième chose, c'est de le faire de manière active. Donc là, c'est là où on va avoir des résultats encore plus rapides. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, diverses manières de faire. C'est que vous allez avoir par exemple un calepin et un stylo euh, près de vous, écrire des mots de vocabulaire, à tous parce que sinon ça va vraiment être rébarbatif et ça va euh, voilà ça va vous vous contraindre ça va ça va pas être cool de le faire donc l'idée encore une fois c'est toujours garder du plaisir donc vous fixez par exemple 10 minutes 20 minutes euh, 10 mots 15 mots peu importe vous fixez la limite pour euh, que ça soit pas trop euh, euh, trop chiant euh, vous allez traduire les mots vous allez les, les écrire les traduire euh, sur votre calepin et ce qui est. il y a une deuxième chose qui est hyper intéressante que j'aime beaucoup faire en fait, c'est vivre le film ou la série en même temps que vous le regardez. C'est-à-dire que vous allez euh, vous allez écouter, lire en même temps, faire pause, vous mettre debout. Voilà, je vous ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo, de la position du corps dans votre mémorisation active. Et vous allez imiter le personnage. Vous allez répéter à voix haute ce qu'il dit. Euh, Essayez de, de rapprocher votre prononciation à celle du personnage. Et euh, vous allez réécouter, le refaire, etc. Et vous allez faire ça plusieurs fois euh, dans la série. Euh, vous vous fixez encore une fois un créneau, 10 minutes, un quart d'heure. Vous ne faites pas une série entière parce que vous allez être épuisé. Ça prend énormément d'énergie. Mais je peux vous dire que le fait de vivre votre série de manière active, ça va vous donner des résultats et si vous faites ça, par exemple vous prenez uniquement cette méthode, cette méthodologie, cette technique et vous faites ça tous les jours, je peux vous dire que la langue que vous apprenez va monter en flèche, euh, vos résultats vont monter en flèche parce que bah, c'est fun de le faire, si ça vous plaît évidemment, si ça vous plaît pas ne le faites pas, encore une fois il y a des gens qui aiment faire ça, il y en a d'autres qui n'aiment pas, prenez, euh, là je vais vous donner un panel, choisissez ce qui vous plaît le plus. Et il y a encore plein de choses que vous pouvez faire. Et c'est ça qui est génial avec l'apprentissage. C'est que euh, je vous partageais ça aussi par rapport ben, à mon défi italien. C'est que j'utilise Assimil et MosaLingua, mais je ne les utilise pas uniquement euh, de la manière qu'ils recommandent. C'est-à-dire que je vais aller plus loin. Je vais diversifier, essayer de mettre un peu plus de créativité, si on peut dire ça, euh, dans mon apprentissage. Aller au-delà de ce qui est uniquement euh, proposé pour euh, ben simplement apprendre de manière non traditionnelle parce que je sais que ces leviers sont efficaces donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire la deuxième chose euh, c'est une technique que je j'ai jamais testé je sais que ça a été testé par luca lampariello qui est un grand polyglotte euh, le plus sans doute le plus connu au monde euh, mais je vous la partage parce que voilà c'est marrant on voit qu'on peut mettre de la créativité de créativité dans son apprentissage jusqu'au bout c'est que luca euh, ce qu'il a fait c'était que il parlait pas du tout la langue qu'il était en train d'apprendre. Alors, je sais plus exactement laquelle c'était. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé sur Skype. Il a trouvé deux personnes, deux natifs. Et euh, il a allé euh, ben, chercher le mot de base pour dire bonjour euh, dans la langue. Il l'a traduit. Il l'a collé, copié-collé euh, dans, euh, dans le chat. La personne a répondu. Et il a pris ça, il l'a copié, il l'a dupliqué, il l'a envoyé à une autre personne. Et en fait, chaque personne qui répondait, il utilisait la réponse de base et la réponse, euh, la question et la réponse, et il dupliquait ça dans un autre... Euh, dans un autre chat avec d'autres personnes, c'est-à-dire que ça venait compléter le dialogue et de cette manière, euh, bon, c'était, c'est, voilà, c'est une astuce ludique, euh, voilà, c'était marrant. C'est tout simplement pour vous montrer qu'on peut faire ce que l'on veut dans l'apprentissage. Il, et, enfin, pour moi, je vous pousse toujours à faire ça, c'est sortir des cases, sortir des trucs traditionnels qui ne nous ont pas donné de résultats et de faire des choses qui nous plaisent parce que peu importe ce que vous faites à partir du moment où vous respectez les trois piliers, euh, comme je vous le dis tout le temps, la pratique la régularité et l'immersion, peu importe ce que vous faites, vous aurez forcément des résultats et vous avancerez. Troisième technique que je vous propose, c'est euh, vous pouvez aller sur Youglish. De la même manière, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Youglish, c'est un moteur de recherche. Donc là, comme son nom l'indique, pour euh, l'anglais, mais il existe dans plus de 17 langues aujourd'hui. Donc ça, c'est génial. Euh, donc il y a de l'italien, il y a de l'espagnol, il y a de l'arabe, il y a... Je vous fais pas toute la liste, je vous laisse aller voir et en fait l'idée c'est que vous. c'est un, un moteur de recherche qui permet, c'est un dictionnaire de prononciation, vous mettez le mot euh, que vous avez envie d'entendre et euh, il va vous proposer en fait des extraits de vidéos, de films où la personne prononce ce mot. Donc vous avez différents extraits et moi je vous propose c'est de faire ça pour de la même manière comme avec les séries, euh, faire le même exercice, c'est à dire que vous allez pouvoir euh, traduire le mot, vous allez pouvoir répéter à voix haute, écouter différents extraits imiter la personne etc apprendre la phrase en entier qui est proposée parce que c'est proposé en contexte, encore une fois ça c'est une astuce qui est efficace, c'est d'apprendre de manière enfin euh, en contexte tout simplement et pas simple, simplement un mot comme ça tout seul parce que euh, le, euh, le cerveau, euh, les, les choses un peu euh, random, un peu euh, au hasard comme ça le cerveau va oublier, donc à partir du moment où vous mettez un contexte, euh, si en plus c'est Drôle, si en plus c'est euh, il y a de l'émotion et eh bien vous allez euh, beaucoup mieux mémoriser euh, quatrième chose que je vous propose c'est tout simplement c'est de lire si vous aimez la lecture euh, dans votre langue native en français dans votre langue maternelle et eh bien c'est de faire la même chose dans la langue que vous apprenez tout simplement interrogez vous ce que vous aimez faire et ensuite allez, venez vous immerger avec la langue que vous apprenez donc encore une fois, euh, la lecture, c'est pas simplement lire. Enfin, vous avez euh, la méthode passive et active. Vous pouvez lire, vous pouvez euh, traduire plusieurs mots euh, dans la page. Encore une fois, ne traduisez pas tous les mots parce que ça va être chiant. Euh, prenez euh, par exemple 10 mots dans la page vous mettez sur votre calepin de vocabulaire. Après, vous lisez à voix haute, vous avancez, vous revenez sur vos pages, vous traduisez les mots, vous... Euh, voilà, vous pouvez vraiment diversifier euh, tout ce que vous faites avec une seule ressource et vous pouvez euh, uniquement utiliser cette ressource euh, au quotidien. La cinquième euh, technique, euh, façon d'apprendre, c'est la musique. Si vous aimez euh, chanter, vous aimez les chansons, etc. De la même manière, vous pouvez tout simplement traduire des chansons, les écouter, euh, les répéter, vous mettre à la place du chanteur. Il euh, y a une application que je recommande qui est à chaque fois adorée, c'est Lyrics Training. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je vous invite vraiment à aller la tester de la même manière. Il y a plein, plein, plein de langues maintenant. Et euh, c'est hyper fun parce qu'en fait vous pouvez faire en mode karaoké ou alors il y a des phrases avec des trous qu'il faut remplir donc ça vous pousse à avoir euh, à être attentif à votre compréhension orale, compréhension écrite. Euh, en musique c'est toujours plus euh, plus intéressant, plus fun. Euh, la sixième technique, là on va plutôt aller sur la euh, sur la pratique orale. Enfin vous avez déjà remarqué que la pratique orale à chaque fois elle est intégrée dans peu dans les autres techniques. Mais là, on va vraiment se focaliser uniquement sur ça, sur de la conversation. Et ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement vous dire, moi, ma routine de langue au quotidien, c'est préparer une conversation avec mon miroir. Ok, pourquoi je vous dis ça Parce qu'en fait, il y a certaines personnes, enfin, euh, généralement, c'est la majorité des personnes. Au début, on a peur de parler, on a peur d'être jugé, on a peur de faire des erreurs face à un natif. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est déjà démarrer à parler seul donc ce que vous allez faire c'est vous dire ok planifier euh, la chose parce que sinon on ne le fait pas on est tous pareils planifier euh, par exemple dans une semaine j'aurai une conversation avec mon miroir préparer euh, la conversation en amont donc vous allez faire quoi encore une fois vous allez chercher les mots de vocabulaire vous allez les noter vous allez les prononcer à voix haute vous allez réfléchir aux structures de phrases donc vous allez en amont euh, aussi euh, préparer le sujet de la conversation de quoi vous allez parler si vous débutez eh bien on va se présenter enfin je vais me présenter je vais imaginer c'est jouer un rôle en fait vous allez euh, avoir un jeu de rôle avec votre miroir, miroir imaginez qu'ils vous répondent etc et à chaque fois euh, chercher comme ça des thématiques et le faire euh, parce que encore une fois vous allez euh, ben, chercher du vocabulaire chercher des structures euh, parler à voix haute, prononcer à voix haute. Et euh, pour vous aider pour la prononciation, vous pouvez utiliser Youglish, dont je vous ai parlé juste avant, ou Forvo, qui est un dictionnaire de prononciation. Euh, donc ça, vous pouvez faire ça. Si vous êtes plutôt, si c'est une activité qui vous plaît plus, euh, la septième activité, la septième euh, technique, eh bien, c'est justement de faire tout simplement une activité dans la langue que vous êtes en train d'apprendre. Je vous partage ça parce que euh, j'ai vu une vidéo, c'est une petite fille russe, elle, a, euh, elle avait 6 ans et elle parlait plus de 10 langues. Et en fait, euh, dans ce reportage, ils expliquaient que la petite fille n'avait pas un talent avec les langues, elle n'avait pas un gène des langues, elle n'était pas intelligente que les autres personnes, c'est simplement qu'elle était immergée dans la langue, dans une activité. Euh, ses parents l'ont vraiment poussée à faire ça, c'est-à-dire que, enfin, au lieu d'aller à l'école, eh bien. Par exemple, le matin, donc elle est russe et par exemple sa nounou euh, lui parlait en anglais. Euh, ça, euh, elle faisait des cours de, des cours de, de comment on dit de, de cuisine en français avec une native française. Elle faisait des cours de danse en espagnol. Bref, chaque activité était dédiée à une langue euh, pour lui permettre justement euh, de bah, d'acquérir la langue. Parce qu'en plus, le fait d'être en mouvement, ça, je vous en ai déjà dit, avoir votre corps en mouvement. Ça favorise l'apprentissage. Donc, quand vous êtes en train de faire une activité dans une langue, eh bien, vous allez la mémoriser plus facilement. Huitième chose, ça, là, je m'adresse aux parents. Si vous avez des enfants, euh, je vois toujours mes élèves du marathon d'anglais faire ça et je trouve ça vraiment génial. C'est, euh, en fait, tout ce que vous allez apprendre, c'est euh, le faire passer par le filtre de vos enfants. C'est-à-dire, par exemple, je pense à un exemple d'une de mes élèves, c'est que le matin, au petit-déjeuner, euh, pendant que toute la famille est à table, ce qui va se passer, c'est que les enfants vont se prendre au jeu parce que vous allez leur expliquer auparavant ce qu'on va faire et ils vont vous, vous interroger. En fait, ils vont dire « Ah, comment on dit ça en anglais ?»« Comment on dit ça en espagnol ?»« C'est quoi Comment on dit cette phrase ?» etc. Et en fait, c'est de donner un rôle à chaque enfant. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va poser les questions, il y en a un qui va être gardien du temps, euh, gardien du temps, c'est-à-dire dans la... Dans, dans la durée, c'est-à-dire qu'il va être responsable que tous les jours, pendant par exemple 3 mois, 6 mois, etc. Euh, si vous oubliez, eh bien, il sera là pour vous dire hey, « eh, hey, on a oublié ce matin, c'est euh, breakfast time avec euh, la leçon d'anglais. » Et une personne qui va être responsable d'aller chercher les réponses, si vous ne les avez pas, euh, sur Internet, sur euh, traduire les mots de vocabulaire, etc. Et ça vous verrez les enfants sont hyper curieux et ils adorent poser des questions donc si vous lui mettez, leur mettez ce cadre là ils vont vous pousser ça va être votre gardien vos votre gardiens de, de votre pratique au quotidien et, euh, et donc voilà tout simplement et vous verrez que naturellement ça va se répandre au cours de votre journée parce que les enfants ne vont pas forcément le faire que le matin. Voilà, dites-moi en commentaire si c'est des choses que vous faites déjà, que vous avez, euh, s'il y a d'autres euh, astuces que vous voulez intégrer dans votre routine des langues. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Et moi je vous dis, euh, et surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao